Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler la pile de répertoire avec Bash. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et d'apprendre à manipuler la pile de répertoire avec Bash en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce que la pile de répertoire et à quoi elle sert Comment empiler un répertoire sur la pile Comment dépiler un répertoire de la pile Comment utiliser la pile pour conserver implicitement l'historique de navigation Comment afficher le nème élément plus récent de la pile Comment afficher le nème élément le plus ancien de la pile Comment effacer la pile de répertoire voilà, alors tout d'abord, voyons ce qu'est la pile de répertoire et à quoi elle sert. Alors, la pile de répertoire est une liste de répertoires dans lesquels l'utilisateur a navigué et qu'il souhaite garder pour une navigation ultérieure. Alors, on parle de pile car les répertoires sont stockés les uns sur les autres depuis le plus ancien, on parle aussi du fond de la pile, vers le plus récent qui est le sommet de la pile. Alors, cette pile permet de gérer explicitement une historique de navigation dans un terminal. J'insiste sur le caractère explicite car il s'agit d'une action qui est voulue par l'utilisateur. Alors, on peut l'afficher avec la commande DIRS qui, dit en passant, est une commande interne, donc un shell built-in. Alors, prenons un exemple, voilà, tout simplement. Je vais taper Tears, et ici, je vois ma pile de répertoire. Donc, si par exemple, je souhaite la remplir, on va le voir tout à l'heure, hein, on utilise la commande push -d, voilà. Donc Je fais PushD, voilà, slash MNT, je l'utilise deux fois. Et maintenant, si je fais Tears, voilà, donc ici, j'affiche ma pile de répertoire. Alors, il faut savoir que l'élément qui est le plus à droite va bah, correspondre à ce qu'on appelle le fond de la pile, c'est-à-dire l'élément le plus ancien, voilà, donc à ce niveau-là, voilà. Et celui qui est le plus à gauche, on dit que c'est le sommet de la pile, c'est-à-dire l'élément le plus Récent. Alors, le répertoire courant, donc $PWD, est toujours celui situé au sommet de la pile, donc le plus à gauche. On voit qu'ici, on est dans slash MNT, et effectivement, le plus, euh, tout ce qui est à gauche en fait, de la pile, c'est bien, donc, euh, slash MNT. Alors, pour obtenir plus d'informations sur la commande DEARS, on, euh, on peut utiliser, en fait, le tire -tire "-help". Par exemple, je fais DEARS-help. Voilà, effectivement, je vais avoir donc, toutes les options qu'il qui, qu est possible de passer à la commande DIRS. Alors, voyons maintenant donc, comment empiler un répertoire sur la pile. Alors, Pour empiler un répertoire sur la pile, on utilise la commande pushd ARG. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure, où ARG va correspondre au répertoire ajouté. Et comme on va le voir, pushd a deux effets. Tout d'abord, il va empiler le répertoire passé en argument dans la pile, puis ensuite, il va déplacer le répertoire courant du terminal vers ce répertoire. Alors, prenons quelques exemples. Donc, Dans cet exemple, on va illustrer l'usage et le fonctionnement de pushd en affichant tout d'abord le contenu actuel de la pile avec la commande DIRS, puis on va empiler ensuite le répertoire slash TMP sur celle-ci, puis on affiche le nouvel état de la pile en constatant que le répertoire courant a changé de position. Voilà. Donc là, je fais dirs, voilà, PWD, Pw, justement pour regarder où je me situe, donc je fais PushD slash TMP, voilà. PWD, voilà. et ici donc je suis au niveau de slash TMP. Voilà. Alors donc comment dépiler un répertoire de la pile Alors pour dépiler le répertoire situé au sommet de la pile, on utilise la commande popd. Finalement, c'est le pendant de pushd. Alors tout comme pushd, popd va avoir deux effets. Donc tout d'abord, il va Dépiler le répertoire qui est au sommet de la pile, celui qui est le plus à gauche, autrement dit le dernier à avoir été empilé, et ensuite il va déplacer le répertoire courant du terminal vers celui qui se situe désormais au sommet de la pile. Alors prenons encore une fois un exemple pour illustrer ça. Donc dans cet exemple, on va empiler successivement les répertoires slash tmp et slash etc, puis on va les dépiler avec la commande popd en s'assurant bien que le répertoire courant est bien modifié après chaque usage de popd. Donc là, je vais relancer un terminal pour vider ma pile. Voilà, donc d'abord je regarde où je me situe. Donc je suis dans slash homme /um slash codeur. Donc là, j'empile. Donc le répertoire « slash TMP », j'empile le répertoire « slash ETC » comme je vous le disais. Donc là ici, on voit l'état de la pile, donc l'élément le plus récent, donc c'est « slash ETC », c'est effectivement le répertoire courant. Ensuite, on a « slash TMP » qu'on a empilé, et puis le plus ancien, c'est « il ». Et donc maintenant, si je fais « popd, donc on voit que en ce moment, on est au niveau de « slash ETC ». Si maintenant je fais « popd, », qu'est-ce que je vois Je vois que je suis retourné au niveau de « slash TMP voilà, », au niveau du deuxième élément de la pile. Et si maintenant je refais encore pop-d, je reviens au niveau du répertoire courant de l'utilisateur actuel. Enfin, du, du répertoire de, de l'utilisateur actuel. Alors, comment on utilise la pile pour conserver implicitement l'historique de navigation Alors, pour conserver l'historique de navigation implicitement dans la pile, on peut définir un alias de la manière suivante. Alors, alias cd est égal à pushd 1 supérieur à slash dev slash nul. Voilà. Et donc, maintenant... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer dans les répertoires slash data, donc avec cet alias là, hein, donc dans les répertoires slash data et slash etc, à l'aide de cet alias, puis on va afficher l'état de la pile pour vérifier que l'historique de navigation a bien été enregistré de manière implicite. Donc si, pardon, voilà, donc si on affiche l'état de la pile, voilà, donc là on est à ce niveau là, donc si maintenant donc je fais cd slash opt, si j'affiche l'état de la pile, je vois que le slash opt a été empilé. Si maintenant je fais cd slash data, years, je vois effectivement que le slash data a également été empilé de manière implicite. Alors, comment afficher le énième élément le plus récent de la pile Alors, pour afficher le énième élément le plus récent de la pile, on utilise la commande dears plus n. Voilà. Donc, c'est cette syntaxe-là. Où n va correspondre à la position dans la pile en partant de la gauche, c'est-à-dire au sommet de la pile. Donc, prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, dans un premier temps, une pile de répertoire en empilant successivement les répertoires slash TMP, slash OPT, slash MNT. Puis, on va afficher l'élément le plus récent à l'aide de la commande dears plus 0. Donc, pareil, comme tout à l'heure, je vais relancer mon terminal pour vider ma pile voilà donc là je fais ce que je vous disais donc j'empile tout d'abord slash tmp j'empile slash opt et j'empile slash mnt voilà donc ma pile maintenant elle est dans cet état là c'est à dire le tilde et l'élément le plus ancien le slash mnt correspond au répertoire courant et donc maintenant si je veux afficher l'élément le plus récent c'est à dire le répertoire courant je fais juste dirs plus 0 voilà alors Voyons maintenant comment afficher le énième élément le plus ancien de la pile. alors Pour afficher le n-ième élément le plus ancien de la pile, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le dears-n. voilà donc enfin, En tout cas, le énième élément le plus ancien, on, on est bien d'accord. donc Prenons un exemple pour illustrer ça. Donc, dans cet exemple, on va reprendre la pile précédente et on va afficher l'élément le plus ancien, cette fois-ci de la pile, autrement dit celui qui est le plus à droite avec la commande dears-0. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on affichait dirs on voyait que le plus récent c'était là et le plus ancien c'était là. Donc si maintenant je fais dears-0, effectivement le système me renvoie l'élément qui est cette fois-ci le plus à droite, c'est-à-dire le plus ancien. Alors, comment effacer la pile de répertoire alors, depuis tout à l'heure, vous voyez que j'arrête mon terminal et je le, je le relance pour effacer la pile de répertoire. Mais il y a une manière beaucoup plus simple en fait, de le faire, c'est d'utiliser la commande dirs dirz-c ». Alors Prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, on va repartir de l'état de la pile donc, utilisé tout à l'heure dans l'exemple précédent, puis on va la purger en utilisant dirs c dirz-c ». C'est-à-dire que là, si j'affiche l'état de la pile, j'ai bien quatre éléments dans ma pile, et si maintenant je fais dirs dirz-c » et que je réaffiche ma pile, je vois que je n'en ai plus qu'un seul qui correspond au répertoire courant. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. Retrouvez l'article de cette vidéo et ses exemples sur https slash slash coders skillsfr Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.